Bien, bonjour à toi et bienvenue. Euh, J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir euh, Nadia. Merci Nadia d'être là. Merci, bonjour, merci à toi. Et donc euh, Nadia, tu as suivi l'atelier euh, Bâton deuil, enfin attrapeur de vent, ouais. que moi j'appelle le Bâton de d'œil. Ouais. Qu que quels effets ça a eu pour toi Qu'est-ce que ça a fait pour toi Alors les effets que ça a eu pour moi, c'est assez vaste. Parce que les effets ont commencé quand j'ai commencé le bâton de deuil déjà. Mmh. Tu l'as fait sur une période de temps longue Oui, je l'ai même... fait sur un peu plus d'une semaine. Ah oh, oui, c'est pas très long. Ouais, un peu plus d'une semaine. Et le travail commence ben, dès, dès qu'on commence à le faire. Quoi, parce que enfin, pour moi, personnellement, l'expérience, dès que je me suis mis sur le bâton de deuil, j'ai commencé à rentrer à l'intérieur. Mmh. Parce que je savais l'état d'esprit dans lequel on se met pour faire le bâton de deuil, forcément, on, on part à l'intérieur. D'accord. Et c'est là que les, les choses sur lesquelles je voulais faire le deuil ont refait surface. Et, et est-ce que c'est indiscret de te demander pourquoi tu l'as utilisé Enfin, je sais que tu l'as utilisé pour plusieurs, pour plusieurs deuils, bien sûr, tu, tu dis seulement si tu as envie. Hein. Oui, oui. Moi, bon, ah, le, le deuil principal, hein, c'est assez, assez vaste, hein, c'est l'histoire d'une vie. C'est le deuil de l'ancienne Nadia, pour laisser la place à la nouvelle. D'accord. Donc en fait, tu l'as utilisé pour changer de vie, je peux dire les choses comme ça Changer de vie, oui et non. Changer surtout ma façon de, de faire et d'appréhender les choses dans ma vie. Mmh. Et c'est là, quelques temps après, que j'ai commencé à, à voir que... Ouais, on ne voit plus les choses pareilles, on fonctionne plus pareil, enfin du moins pour moi personnellement. Des choses que j'ai faites cette année, facilement, où je me serais beaucoup plus, beaucoup plus pris la tête avant de mettre en place et de faire ce que je voulais faire. En fait, tu l'as fait à l'automne dernier. Hein, je l'ai fait, ça fait vrai. un an, ça va faire un an que je l'ai mmh. fait. Ouais. Oui, donc, <rire> donc, donc automne en dernier. plein dans la Porte de l'Ouest et, ouais. euh, et cette direction-là de de la roue de médecine, donc euh, tout à fait coordonnée en termes de... Complètement de, synchrone, oui. De, de timing, et, et oui, c'est quelque chose que je conseille vraiment, mm. c'est de le faire plutôt à l'automne. Évidemment, quand c'est des deuils comme ça, sur euh, des choses qu'on veut laisser partir, mm. et qui n'ont plus de raison d'être, voilà. après, quand c'est le, le deuil suite à la perte d'un être cher, on va le faire euh, au moment le plus opportun. On mais... ne choisit pas la saison, là. D'ailleurs, ce que je voulais ajouter aussi, parce que bon, ce qui est important, c'est que le travail, moi j'ai senti qu'il a commencé dès que je me suis mise dedans, mais ça m'a accompagnée jusqu'au moment, l'instant T, où je l'ai posé. Oui, ça c'est vraiment, vraiment quelque chose d'important. En tout cas, moi ce que j'ai vécu, chaque fois que j'ai fait un, un, un bâton d'œil, un, un attrapeur devant, et, et le premier que j'ai fait, c'était pour la rupture d'une relation amoureuse qui... Arrête, on n'arrêtait pas de se déchirer, de, se, euh, de rompre, de se remettre ensemble, de rompre, de se remettre ensemble. C'était un truc qui n'arrêtait pas de finir. Et euh, je l'ai fait sur une période beaucoup plus longue que toi. Mmh. Puisque moi, je l'ai fait ici, en métropole. Et j'ai mis euh, ouais, presque 15 jours, rien que dans la fabrication du bâton d'œil. Et après, je l'ai emmené en Amazonie, puisque j'allais en Amazonie. Et j'ai trimballé ce bâton d'œil dans ma valise. J'avais la, la conscience qu'il fallait que je le laisse en Amazonie. Donc, en tout, j'ai mis pratiquement deux mois jusqu'au moment mmh. où j'ai posé le bâton d'œil. Je me rappelle très bien, c'était un saut la cdd saut <rire> en langage verdaculaire, ça veut dire saut laissé pour mort. Donc, mmh. c'était le bon endroit. Et euh, effectivement, le, le bienfait, il vient quand on ouais. quand définitivement on lâche mmh. et quand on pose le bâton d'œil à, à l'endroit et qu'on le confie au vent. Alors Avant, là, c'est... Oui, Là, et oui, je me rappelle le jour où je l'ai posé. Bon, c'était une journée d'automne, pas très pas très normal. Quand j'ai eu terminé vraiment le processus que je l'ai posé, là le vent s'est levé. Ça a duré quelques secondes. Le vent s'est levé en même temps que je terminais devant. Ah, c'était wow, transport. Et vraiment après, ouais, je suis reparti et ben, j'ai eu du mal à partir. J'ai eu du mal à le laisser. Oui. Ça, ça. Ça, ça a été dur. Hein, au, niveau, au niveau émotionnel, j'étais devant, j'essayais de partir, j'y n'y arrivais pas. J'ai l'impression d'abandonner, comme si on abandonnait un enfant au bord de la route. C'était dur. Hein. Par contre, après, une fois que j'ai le tourné le dos et que je suis partie continuer ma promenade, alors là, on sent... Enfin, moi, j'ai senti qu'il y avait il y a quelque chose qui s'était passé, hein, comme une, une libération, quelque chose. C'est vraiment quelque chose qui accompagne du début à la fin quoi, du processus. En fait, on imagine... C'est pas, pas que... facile à décrire. Oui, on n'imagine pas non plus qu'un objet aussi simple mm. qu'un bâton, même si on va méditer dessus, même s'il y a du rituel qui va autour, et encore une fois, ce n'est pas l'objet qui est important, c'est le rituel mm. qui va autour, on n'imagine pas que ça puisse être aussi puissant et vraiment accompagné de cette manière-là. Et c'est vrai, quand on pose le bâton d'œil, moi, moi je le vois, je me vois le faire pour, pour un bâton d'œil que j'ai fait celui-là très rapidement qui était celui euh, suite à la mort de mon chien Eden, que j'ai adoré. C'est un bâton de deuil que j'ai fait en trois jours. Mais je me vois poser mon bâton et me dire, ah non, je peux, je... Ouais. on ne peut pas abandonner. Mmh. On, on, on a l'impression qu'on ne peut pas abandonner. Mmh. Et en fait, c'est ça, c'est aller dans ce lâcher-prise total. Tout à fait. Et, et c'est cette... Euh... Quand on va dans ce lâcher-prise total, j'ai l'impression que c'est là qu'on trouve cette notion de la blessure rituelle. Tu sais, la blessure du deuil où on est obligé mmh. de s'abandonner à un moment donné. La, la douleur est tellement forte qu'on n'a pas d'autre choix que de laisser aller, Faut que, Faut que de ça... lâcher. Ouais. Et, et laisser partir. Ouais, de... C'est vraiment ça pour moi, mmh. le, le, un des trésors. Je vais... Moi, je vais vraiment employer ce terme-là. Un des trésors à trouver dans le, mmh. dans le deuil. Mais c'est vrai que ce moment-là, il est... Ah, il est puissant, il est fort. Hein. Oui. Ouais. Donc, euh, il faut le passer et après... On, oui, on c'est un passage. Hein, moi, j'ai vécu ça comme ça. Hein. Oui, un passage. Tout à fait. Moi, j'ai vécu ça comme ça, du début à la fin. Hein. Mm. C'est prenant. J'étais prise dedans et il fallait que j'aille jusqu'au bout. Je ne pouvais pas m'arrêter. Je n'avais pas terminé tant que je n'avais vraiment pas posé ce bâton. Mm. On sent qu'il y a quelque chose qui est en, qui est en latence. Qui, on a commencé un processus. Il faut aller jusqu'au bout, quoi. Oui, et, et c'est pour ça aussi que je dis que cet atelier, est... tu ne peux pas le faire si tu n'as pas la force pour aller jusqu'au bout, si tu ne donnes mmh. pas la force pour aller jusqu'au bout. Parce que euh, tant que tu n'as pas fini le processus, effectivement, tu vas ah, pas récupérer. Tu es entre deux, tu n'es pas bien. Oui, c'est ça. Mmh. Et, et ça va plus te déstabiliser qu'autre chose. Donc il faut vraiment le faire pour, euh, avec l'intention d'aller jusqu'au bout. Mmh. Même si ça peut. Après, c'est pas obligé de te faire du mal non plus. Non, hein. oh, on peut prendre le temps. Euh, en fait. Tu prends le temps qui est nécessaire. Et c'est vraiment le temps qui est le tien qui est important. Et c'est pour ça que je trouve que c'est bien de faire cet atelier dans son intimité. Ah oui, oui, oui. oui. De ne pas être en groupe. Pas... C'est vraiment quelque chose de très intime à faire et qu'on n'a pas forcément envie de partager. Non, je j'aurais pas aimé partager. Non. <rire> tu préfères avoir ça forcément... Ah oui, ouais. oui, oui, je, re, je refaire un, mais ce sera seul aussi. Ah non, j'ai... Je... Bien, enfin Moi j'étais bien dans ma bulle avec ce qui venait, avec ce qu'il fallait faire. Ah non J'aurais pas aimé partager ça, non Donc, euh... ah, un, Le deuil c'est intime hein, de toute façon. Le hein. processus de deuil, euh... je pense qu'on a chacun sa façon de traverser. Euh... Mm. Et puis on a chacun à mettre ce qu'on qu veut mettre dessus, ce qu'on a besoin de mettre. On peut pas... Oui, mais ça encore, ouais. on pourrait imaginer qu'on le partage pas, que tu le fasses ouais. dans ta bulle à toi. Mais du coup, on, on, si on le faisait en groupe, on n'aurait plus la liberté du temps. Du temps qu'on veut se donner, c'est ça. Temps veut se donner Là, c'est un temps donné en groupe. Hein, veut, donc, voilà, euh, voilà. Du rythme qu'on veut donner à la chose. Si tu veux t'aller sur plusieurs semaines, tu ne peux pas te permettre de faire ça en groupe. Hein. Et c'est vrai qu'il y a des moments où on a besoin de pause, mm. et puis des moments où on y revient, et puis des moments où on a besoin d'aller vite. Et, et c'est très différent. Tu l'as utilisé pour une seule, euh, une seule chose ou Tu ouais, l'as utilisée non, juste pour ça, ça C'était déjà pas mal, hein, parce qu'il euh, y avait déjà quelques années à mettre dessus. C'est le privilège de l'âge. Voilà, hein, donc là, c'était uniquement ça. Non, non, je savais que l'ancienne, elle était déjà en partie bien partie, mm -hmm. mais il fallait vraiment euh, officialiser tout ça. Ah, uh, officialiser, c'est un genre Voilà. Vois. Et un an après Et un an après tu, tu... Je regrette rien, comme on dit. <rire> parce que j'ai fait des choses, notamment cet été, que je n'aurais jamais fait bien avant. Il fallait que je pose, que je réfléchisse, peser le pour, peser le contre, avancer d'un pas, reculer de dix pas. Euh, là non, la porte s'est ouverte et j'ai... Je suis passée. D'accord, donc c'est vraiment un passage dans le sens de l'ouverture des ouais, choses chose pour toi. Oui, vraiment, tout à fait. Oui. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai que souvent... On, on empile des choses, mmh. et euh, le, le, alors il y, y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut faire un bâton de deuil, il la raison du deuil d'un être cher, il y a une relation qu'on veut mmh. à laquelle on veut mettre un terme, il y a euh, par exemple quelqu'un qui doit changer de, de lieu, de, euh, de, moi par exemple j'en ai fait un pour me débarrasser enfin, euh, de cette obsession que j'avais de vivre en Amazonie et mmh. c'est celui que je, je montre souvent en, en photo euh, en tout cas qui est, qui est sur le site en, en photo et c'est vrai que c'est un soulagement incroyable euh, je ne suis plus du tout euh, en train de vivre comme si je vivais en Amazonie c'est euh, quelque chose mmh. qui est fait, qui ne me prend plus la tête euh, évidemment que je la connais très bien euh, j'aurais plaisir à y aller mais je ne pense même pas y aller, enfin voilà ça, ça permet aussi d'ouvrir à à d'autres chambres possibles. Avant de faire ce bâton deuil pour ma vie en Amazonie, j'avais qu'une idée en tête, c'était de retourner en Amazonie. Depuis, si on me le propose, why not J'ai aussi envie d'aller ailleurs, découvrir mm. d'autres choses. Et, et du coup, c'est une ouverture mm. à quelque chose de différent. Voilà. ça laisse ça la place au nouveau. Oui. À, à accueillir, à accueillir autre, autre, chose. autre chose, pas toujours rester... Euh sur les petites choses, euh, comment dire euh, comment on appelle comment on dit sortir de sa zone de confort aussi? Mm -hmm. ouais, ça va bien aider à ça parce que moi j'étais quand même assez euh, pas trop propre de risques, pas trop voilà ouais, et du coup, pas Bon bah par rapport à un passif hein, par rapport à beaucoup de choses ou... ça a permis aussi de libérer des peurs oui, ça a permis de... des blocages, plein de choses. Super. Vraiment, euh, oui. Hein. Et je sentais depuis longtemps que j'étais entre deux. J'étais, oui, comme, le, comme on dit, le, le cul entre deux chaises. Du mal à... Envie de changer, envie de plus être la même personne. Encore un petit peu besoin de se raccrocher à l'ancienne. Il y a vraiment, il faut, faut prendre une décision, il faut trancher. quoi. Et, et l'envie, comme l'envie d'avancer était plus forte que l'envie de rester un petit peu attaché à l'arrière. Bon, ben... Bah, voilà. OK. Et euh, du coup, est-ce que tu... Qu'est-ce que tu as aimé euh, -ce que, Enfin, ce n'est pas agréable hein, de faire un deuil, on est bien d'accord. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu as particulièrement appréciées dans ce bâton de deuil ou... Moi, je, oui, moi, je peux dire que du début à la fin, ce n'est pas que c'est... Oui, il y a des moments qui sont, je dirais pas, pas désagréables, des, des petits passages qui sont un peu, un peu dur à digérer. Mais sinon, non, moi, ça m'a vraiment apporté du début jusqu'à la fin. Hein. Mm -hmm. Vraiment, ça... Ça permet de, de voir des choses qu'on ne voyait pas ou qu'on voyait différemment ou qu'on ne voyait pas comme il faut, qui remontent et on se faisait certaines idées sur... Enfin, je me faisais certaines idées sur certaines choses que finalement, non. C'est vraiment un gros nettoyage. Je suis désolée. C'est vraiment... Oui, tout à fait. Hein. Ouais. Tu as vu des défauts à cet atelier, des choses à améliorer, des, des suggestions que tu aurais ben Pour moi, non, puisque je dirais, ça s'est passé les, presque les doigts dans le nez du début à la fin. Donc, pour moi... Pour bon, moi, il est bien tel qu'il est. Je vais le reprendre tel qu'il est pour euh, recommencer. Donc, donc là, où on arrive à l'automne, <rire> tu vas... Tu vas ouais, oui, oui, j'ai déjà un projet. C'est vrai que mmh. les Amérindiens l'utilisent mmh. beaucoup chaque année euh, au moment où on arrive à l'ouest sur la route de médecine. Donc, ce moment où on va dans le lâcher, lâcher prise, abandonner ce qui... laisser de côté ce qui encombre et garder que, que ce qui est chouette. Et l'utilisent chaque année. et C'est plutôt pas mal parce que ça évite les empilements et... et et de, de s'en mettre plein les épaules de tout ce qu'on n'a pas pu euh, libérer. Ouais. Et en même temps, moi, bizarrement, c'est maintenant que je ressens le besoin. Hein. Je ne ressentais pas le besoin jusqu'à maintenant. Hein. Oui, mais c'est assez cohérent parce que en fait, les énergies, mmh. elles, elles sont dans ce sens-là. Euh, regarde ce qui se passe sur les arbres en ce moment. En et voilà, c'est ça. Est de <rire> moi, j'y pense les... un petit peu de temps en temps, mais sans avoir... là, je sens vraiment que le besoin revient de le faire. Quoi. Parce mmh. que je sais pourquoi je vais le faire. Et je me dis, ouais, c'est maintenant. Je vais mmh. le faire maintenant. Ok, donc tu plus qu'à te mettre. J'ai euh, plus qu'à retourner. retourner en forêt pour trouver le, <rire> voilà. le, bon, le bon bâton. J'ai déjà commencé, j'ai pas donc trouvé ce que manier. je voulais, mais c'était pas le bon moment. Ah, ça, va venir, oui. ça va venir. Ok, Nadia, merci beaucoup à toi. Bah, merci à toi. Merci à toi. Merci à toi qui nous regardes. Et puis, euh, à très bientôt pour une prochaine vidéo et peut-être pour euh, l'attrapeur devant, l'atelier euh, bâton de bain. À bientôt. Ciao. Au revoir.